Tout le monde est marvels à Pierre Jess. J'espère que vous avez bien suivi vous. vous allez avoir un deck absolument incroyable, un deck qui a un très très bon win rate, un deck euh, qui est plutôt cool, qui est surprenant. Euh, je trouve c'est ça qui est important parce que vous pouvez, et je l'ai dit dans les vidéos précédentes, mais avoir un bon win rate avec un deck, mais finalement avoir un average cube, c'est-à-dire un nombre de cubes moyen gagné par victoire, qui peut être même euh, bah, inférieur à zéro tout simplement, qui peut être négatif. C'est-à-dire vous pouvez avoir un bon win rate et perdre, euh, on va dire des cubes, et à contrario vous pouvez avoir un win rate négatif en tout cas moins de 50%, gagner moins d'une game sur deux et avoir, euh, avoir euh, gagné des cubes tout simplement parce que vous avez un deck surprenant. Ce deck-là, il a un bon win rate et il est surtout très surprenant. C'est le deck Zola. Alors, c'est un deck pool 3 euh, parce qu'il y a Zola, mais j'aimerais euh, juste vous parler un petit peu de la liste pool 2. En fait, la liste pool 2, c'est quoi Bon, il n'y a pas Zola dedans, il n'y a pas Black Panther. En fait, c'est le deck dino classique, c'est-à-dire euh, dedans, il y a le dino j'ai présenté d'ailleurs dans les euh, premières euh, vidéos mais en gros voilà il n'y a pas Nakia c'est vraiment un deck attendez j'ai enlevé Nakia j'ai fait n'importe quoi euh... c'est vraiment un deck basé sur le dino euh, avec la moon girl il y a le collectionneur évidemment dans la liste pool 2 bref vous connaissez la liste euh, mais ce qui est intéressant c'est que ce deck là alors il est pas mal en pool 2 il est même très bien en pool 2 mais c'est pas le meilleur deck pool 2 par contre en pool 3, il est très très fort ce deck là et c'est ça qui est euh, intéressant dans ce jeu et ce qui n'existe pas finalement dans les autres dans les autres jeux de cartes, c'est que un deck pool 2 peut être meilleur en pool 3 qu'en pool 2. Parce que tout simplement, la carte, on va dire de la liste pool 2, c'est vraiment Dino. C'est vraiment d'essayer de, de copier le Dino avec Moon Girl, d'arriver à une curve assez puissante et ensuite faire Dino Dino et jouer des grosses cartes. Sauf que en taverne, enfin en taverne 2, j'allais dire en, en pool 2 plutôt, il euh, y a euh, Chang-Chi qui est joué. Shang-Chi qui détruit une grosse créature, qui est très très jouée en pool 2 et en pool 3, il y en a beaucoup beaucoup beaucoup moins parce qu'il y a un peu moins de créatures avec beaucoup de puissance, alors qu'en pool 2, il y en a pas mal. Donc Shang-Chi est joué en pool 2 et pas en pool 3, donc c'est un counter direct du deck. Et accessoirement, il y a Enchantress. Enchantress qui n'est pas beaucoup joué en pool 3 et qui en pool 2 a beaucoup de sens parce qu'en pool 2, il y a ce deck-là, donc on casse l'effet du dino. Et euh, en pool 2, il y a également le deck euh, ongoing, enfin euh, continu. Euh, avec Warpass, etc. Et pour le coup, on casse les effets continus. Donc, euh, Enchantress, c'est une carte très forte en pool 2. Pareil pour Changchi en pool 3 un peu moins, mais il y en a quand même. Hein. Euh, je dis pas qu'il n'y en a pas. Donc voilà, c'est pour ça que la version, on va dire, dino pool 2, si vous la jouez en pool 3, franchement, vous allez avoir un meilleur win rate qu'en pool 2. Donc, ne vous dites pas « Ah non, mais je peux pas jouer pool 3 parce que j'ai pas de carte de pool 3 vous ». Si vous voulez gagner, par exemple, vous prenez votre deck pool 2 et vous allez farmer le pool 3 avec un deck pool 2. Bref, cette version Zola, elle est intéressante parce que Zola, ça fait quoi Détruit une de vos cartes sur cet emplacement, ajoute des copies de cette carte aux autres emplacements. L'idée, c'est vraiment de faire ça sur le Dino et faire ça sur le Black Panther. Alors, il euh, y a un autre deck qui existe mais qui coûte... Pas forcément plus cher, mais en tout cas avec d'autres cartes, c'est la version vraiment full euh, entre guillemets full Zola euh, avec euh, par exemple Black Panther et le enfin, euh, non, c'est pas forcément full Zola, mais c'est avec le euh, j'adore dire le Wukong, euh, le Wong euh, wong qui double les euh, effets révélés. Mais dans ce deck là, il y a Odin, dans ce deck là, il y a également White Tiger. Euh, après, voilà, il y a vraiment le côté Black Panther euh, euh, Zola qui marche bien avec Wong, ça fait vraiment des très très grosses créas, mais en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir des créas aussi grosses. Là, je trouve que cette version là, je l'ai vraiment travaillé pour être optimiste pour être stable euh, surtout donc euh, l'idée du deck c'est bon on curve des petits trucs au début l'idée c'est vraiment d'avoir euh, de laisser une place vide de laisser un emplacement vide pour justement faire notre com notre combo Black Panther ou Dino into Zola donc et on va gagner sur deux lignes en gros. Parfois on gagne sur trois, mais dans d'autres situations. Donc en on, gros, voilà. On, on, dé, on joue des petits trucs. Ça, ça met en main, donc ça marche avec le dino. Ça, ça bloque l'adversaire, c'est un peu chiant. Et Bonimo, ça fait des points. C'est une ligne qui est bloquée. Mais on peut rajouter derrière le dino, Black Panther, grâce à Zola. Donc c'est pas grave et c'est plutôt cool en, on va dire, en early game. Il y a l'Angela la, qui est très très forte en termes de puissance brute, probablement la meilleure carte du jeu si on doit en désigner une. Euh, Okoye qui marche bien avec Black Panther, qui fait un peu de stats. La Sentinelle parce que ça marche avec des dinosaures. Vous voyez, c'est vraiment un hybride. J'adore ce deck parce que c'est un hybride. Et l'hybride, c'est par définition très surprenant pour l'adversaire. La Nakia, bon, qui marche de manière générale, qui fait un plot de points avec le dino, avec la Black Panther, qui permet... Enfin, le ou la Black Panther d'ailleurs. Euh, qui... Euh... Justement, permet d'améliorer un petit peu la Zola dans cette synergie. La Moon Girl, qui permet soit d'avoir double Black Panther, soit double Dino, et on peut aussi jouer, on va dire, en, en Tempo euh, Pool 2, c'est-à-dire faire Moon Girl, Dino Dino, Moon Girl, Black Panther, Black Panther. qui Ça fait des points, hein, quand même, hein, surtout si c'est euh, Nakia, Black Panther, on fait des le truc, il est à 6, ça met un 12 pour 5, c'est très très fort. Euh, la White Queen, parce qu'elle met une carte en main, et c'est une, une très bonne carte de Tempo de manière générale, et... Et elle a joué au tour 4, c'est plutôt cool. On va dire, j'avais vraiment envie de respecter quand même un T4 supplémentaire autre que Moon Girl. Et, euh, et derrière, il y a Dino, Black Panther et Zola. On va voir ce que ça va donner, mais... Euh, enfin, ce que ça va donner, comme si je l'avais pas testé. On va voir ce que ça donne plutôt. Chaque jour, en fait, je dis, on va voir que ce que ça donne parce que chaque jour il y a une nouvelle méta. Mais en tout cas, j'avais fait, alors je, je veux pas dire de conneries, mais je crois que j'avais fait une quarantaine ou une cinquantaine de games avec ce deck là. Euh, parce que bon, j'ai fait, normalement, je fais 100 games pour tester un deck, mais là, j'avais déjà tellement joué. D'ailleurs, c'est probablement le deck que j'ai le plus joué en pool 2, c'est le deck Dino. Donc en fait, j'ai tellement joué le deck Dino que, et j'avais testé un petit peu déjà le Black Panther Zola. Que Finalement bah, l'hybride était naturel pour moi et voilà j'ai fait je crois 40 ou 50 games mais avec un win rate de à peu près 60% donc vraiment on est sur une liste qui est forte, une liste qui est encore enfin, une fois je, je le rappelle mais ça c'est important, c'est vraiment surprenant quoi ça va vous vais... on va souvent gagner beaucoup de 8 points Alors après voilà Zola on connaît mais quand il y a Dino l'adversaire En fait c'est ça le truc c'est quand il y a Black Panther l'adversaire peut se dire il va y avoir une Zola Quand il y a Dino l'adversaire il se dit pas qu'il y a Zola et ça c'est incroyable euh, ok Doki je va faire ça. Euh... C'est pas évident. On fait pas Okoye ici. Je crois qu'on va Okoye là parce qu'en fait on va faire euh, sûrement Nakia, le White Queen au mid et Black Panther Zola. Pour que ça aille au centre. Bah ça dépend ce qu'on trouve après, si on trouve le dino euh, ou, ou pas. On a le dino. Est-ce que le dino sera plus gros Pas forcément. En tout cas, on va faire la Nakia sur une ligne. Euh... Quoique, non, on ne pourra pas Zola. Maintenant, vu qu'il y a les écureuils. Donc, on va juste. Après, on peut juste jouer des monstres. Je crois qu'on va juste jouer des monstres. On va faire un truc comme ça. Euh, de toute façon, c'est important de, ga de gagner le Nexus. Donc, bon, pour le moment, il n'y a rien d'un. Oh, ça, ça peut être dangereux. Oh là là, quelle chance. On sait que 9 en vrai. Non, c'est 8. C'est que 8, mais c'est beaucoup fait quoi La queen au mid. La queen au mid. Est-ce que ce sera suffisant Lui me fait la queen. Ah, le problème, c'est qu'il est devant en termes de points. Moi, je lui vends un m Je sais pas si peur. J'ai envie de garder le dino à la toute fin au mid. Le truc, c'est que si lui... Non, lui m'a volé ma Zola. Donc, Zola, ça fait rien. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, il connaît mon play. Donc on peut faire un play euh, qui sert à rien. <rire> Typiquement on peut mettre des cartes en main. Genre juste agent. J Augmente un peu la puissance du dino. Ouais je pense c'est ok. Plutôt que Black Panther c'est 8. Mais là ça ferait plus 2 ici. Plus 2 ça fait plus 2 là, plus 2 là. Donc en fait on fait plus 6. Donc je pense qu'on va juste agent. Mathématiquement ça me paraît cohérent. Ouais, je vais pas jouer à Angela parce que je veux avoir un maximum de créatures en main. Je sais pas si ça va survivre. Après, il a plus qu'une seule place aussi. Hein. Les écureuils, vous voyez, ça nous a quand même posé problème. Hein. Vous voyez, s'il n'y avait pas les écureuils, ça faisait vraiment T2, T4, T5, T6 au, au milieu quoi. Ironer, il faut pas que ça aille au mid. Seul, Lézard, bon, ça moque un peu. Euh, c'est lui qui a l'initiative, c'est plutôt bien. Parce qu'il va jouer d'abord et ensuite, moi je vais jouer mon dino. En espérant pouvoir passer. J'ai beaucoup de points. Après, euh, j'ai beaucoup de points, et il a quand même 6 points d'avance. Points d'avance, mais on va faire une énorme créa. Écoutez, on va jouer parce que c'est 2 pour 4, donc la probabilité me va. 2 pour 8, je suis pas sûr d'avoir plus de 37%. Il faut 37% quand c'est 2-8. Je suis pas sûr d'avoir plus de 37% de chances de gagner ici. On verra. Bordard de ville. Hein. C'est vrai que moi je connais le jeu, donc parfois je vais pas expliquer les cartes, mais je vais quand même essayer de faire l'effort. En tout cas pour des cartes que vous ne pouvez peut-être pas connaître. Au tour 5, vous pouvez voir les actions de votre, de votre adversaire avant de jouer. Donc, c'est deux, hein, normalement, de puissance. Là, ça a été boosté par Iron Earth. Euh, très fort. Ça, dans les decks contrôle avec Professeur X et tout, c'est une carte incroyable. Même dans des decks avec des Chang-Chi, avec des enchantresses, c'est hyper tricky, je trouve. Bon. Aemdal, il va te déplacer. Euh, ouais. Bon, on va gagner, hein. Notre dino est plus gros que 27, 27. Oh, non on est, On est limite. Ah Pourtant, on fait ça, le problème c'est qu'on a que créa en main. Ouais, dommage, on est vraiment pas loin. Ah, les frustrantes, celle-là. Après c'est pour 4, donc il fallait tenter. Je pense qu'honnêtement, 2 pour 8, j'aurais concede. Mais il fallait tenter. Voilà, le truc qui va nous poser problème, c'est clairement les. Bon, les écureuils, voilà. Là l'écureuil il a été chiant parce que je ne pouvais pas réaliser mon play. World the world. Bon, on connaît. Le snap T1 qui fait souvent gagner. Enfin souvent. Une game sur 10, ça me va. game sur 10, ça me va. Pas loin d'ailleurs, hein, durant euh, Infinite. Alors j'ai pas. Enfin, j'ai pas tryhardé avec ce deck. Euh, j'ai tryhardé avec le deck euh, le deck Nicolas Cage que vous pouvez retrouver euh, que j'ai sorti ce week-end sur la chaîne. Et après, on passe très bien euh, Infinite avec ce deck. Hein. On passe Infinite avec les decks qu'on maîtrise, en gros. Comme sur Hearthstone, pour le coup ça. Euh, on va faire T2, Angela, tout ça et ça. Ah non On va faire l'agent d'abord, non Je crois. Ouais. Ah, mais ça va se décaler, c'est un peu chiant. Je crois que c'est chiant. Bon, on fait ça là et on voit. Et là, en termes de mana, faut le faire maintenant, je pense, parce qu'on va faire Angela, tout Sentinelle et Bonimo. Et là, on se moque un peu. Quand vous jouez une carte elle est détruite. Bon. Embêtant. On va aller à gauche. On va aller à gauche. De toute façon, on va aller au mid. Vu hein. que ça va se déplacer. Après, est-ce qu'on aura suffisamment de points Il faut, faut faire beaucoup de points avant le T4. En vrai, bonimo, sentinelle. Voilà, ah, la Squirrel. Gorg, Squirrel, pour le moment, c'est un peu étrange. Pocher de cartes. C'est bien et c'est pas bien. J'ai pas envie de me boardlock. En même temps, c'est quand même cool hein, en termes de points. Et fait ça et Okoye. Okoye. Après, on n'est pas... Je sais pas. C'est dur. Hein. C'est dur, c'est dur. Ou alors, on fait juste Nakia. Non, mais Ça marche pas. Je crois que j'accepte de faire ça et ça. Donc on va accepter de faire ça et ça. Ça fait pas mal de points quand même. Je pense que ça peut suffire avec Angela. Il n'aura plus qu'un tour. Sachant que les 7 tout de suite, c'est gros. Ouais, ça fait pas mal quand même de points. Alors, on a quand même 8 points d'avance. Euh, 10 points d'avance, c'est beaucoup. On a la Zola. On a la Zola, intéressant. Donc, on va White Queen à droite. Qui parfois... En fait, la White Queen aussi, elle donne l'information. Bon, ça, vous le savez, mais c'est ça qui est bien. C'est qu'elle donne l'information de la main de l'adversaire. Et ça, c'est important. Bon, le problème c'est que là la Zola elle va pas fonctionner. Parce qu'on a été aussi... Au... Bon, à cause de ce setup un peu étrange avec un bifrost et un domaine de la mort. Vous voyez on s'adapte, hein. évidemment on va pas toujours jouer Black Panther Zola. Même si là c'est très très fort, on va plutôt s'adapter la... au lieu. Bon. On va récupérer le Marvel. On va peut-être même Blue Marvel en termes de points. Le Blue Marvel maintenant. Ou alors, justement, je camoufle un peu. Ok. J'aurais peut-être camouflé mon play Blue Marvel en le gardant en main. Ah, mais non, il sait que j'ai Blue Marvel. J'ai White Queen, à part s'il a 2 T5, mais je pense pas. Bon, ça gagne. Vous voyez, c'est ça aussi le jeu. Hein. C'est que parfois, pas bah, le jeu de manière générale, pas que ce deck-là, mais parfois on va pas gagner. Et d'ailleurs, on va pas tout le temps gagner dans, avec la sortie parfaite. Avec la combo euh, pour laquelle est fait le deck, vous voyez. Et c'est aussi l'intérêt de jouer des T1, des T2, des T3 et d'avoir une courbe de mana. C'est pas juste jouer de la pioche. Enfin, il n'y a pas de pioche dans ce jeu, de toute façon, mais l'idée, c'est pas juste de jouer euh, un maximum de, de rien <rire> et ensuite juste se dire, bon, bah, de toute façon, Black Panther Zola, je gagnerai toujours. Non, ça marche pas comme ça, heureusement. C'est pas ouf. Ça, c'est pas ouf. Par contre, per qu'il perde sa Spider-Woman, ça me plaît. Euh, bon, c'est un peu problématique. Ça, ça, ça fait pas des copies, hein, si. Si, si, ça fait des copies. Le brood. On a Dino Zola. On va Dino Zola et on va Nakia euh, là. Je pense qu'on va Dino au milieu. Et manger une dino du milieu. Oh là là, par contre il a beaucoup de points à droite, mais... Bon, on joue un monstre à droite. Espérant le contrer. Jones. Professeur Jones. Il a quoi dans sa main Il a un White Tiger. Qui ne fait pas spécialement peur. Pas en mode dino. Ouais c'est vraiment sur... Là c'est vraiment le côté surprise qui j'espère va nous faire gagner. Oh, ça c'est pas une bonne nouvelle. Est-ce qu'on gagne Que notre dino il est pas si gros, hein, Sachant qu'on a quand même pas mal de points à droite, de retard, pardon. Honnêtement, il y a moyen de dé ici, hein. Si on fait dino sur... Euh, Zola sur dino. On perd une carte dans la main, quoi. Donc en fait il est à 12. Donc, en fait, à droite, on est genre à 19, quoi. Non, on a trop de retard. Lui, il était trop gros. Après le scorpion qui nous a embêtés. Écoutez, là, on va concede. Honnêtement, j'ai vraiment du retard sur les lignes. Bon, il y a vraiment que... juste le play où il fait nain. Nimp... En fait, le problème, c'est qu'il a trop pris aussi à gauche en, en position. En... Avec son chang chi quoi. En termes de points, il a trop de points, de puissance d'avance. Donc, euh... même avec le plus 3, parce que le lieu de droite, il donne plus 3. Vous avez vu euh, plus 3 si je le gagne Aux autres emplacements Et là on a trop de retard Bon faut savoir abandonner hein. J'aime pas trop abandonner en 2 pour 4 Mais là honnêtement bah, on s'est fait défoncer sur toutes les lignes Par contre si on avait eu Black Panther à la place de Dino On aurait sûrement gagné Oh, snap. oh non Sérieux Central perk euh, On va commencer par Iceman je pense Bon bah écoutez on aura pas Zola Mais c'est pas grave hein. l'avantage c'est qu'on peut aussi juste Sans Moon Girl avoir monstre monstre et franchement ce deck là si vous avez la possibilité de le tester, essayez-le, vous allez adorer. C'est tellement agréable et il y a plein de gameplay différents. Ok, le Baxter Building. On va mettre les petites merdes à droite, à gauche, et on mettra les gros monstres... Enfin pas que les gros monstres, hein, c'est pas non plus le Nexus, hein, mais... Cloak. Oh. Ok, c'est nul. hein J'espère que c'est pas un monstre qu'il a lui. Je préfère Moon Girl, ou White Queen, Kazar. Kazar oh, à zéro. Cloak, euh, Sentinelle au mid. On va Sentinelle au mid, mais c'est chaud. Faudrait récupérer euh, 3, 4. Ouais. Honnêtement, euh, ça va être compliqué là. Le Khazar contre Lokoi. va bah, White Queen au milieu. Il y a quelque chose à faire, hein. c'est à dire que là au prochain tour, si on pioche, soit on peut jouer juste avec des monstres aussi. Hein. Euh... De toute façon, il y, a, il y a beaucoup de choses qui contre Zola euh... Dino ou Zola Black Panther. Mais il okay, là, un Blue Marvel, il a pas fait un très gros tour ici. On a le Dino, on peut garder le Dino pour la fin, mais il se doute d'un Dino hein, avec Sentinel, White Queen, etc. Blue Marvel, ça donne un peu de stats partout. J'aime bien l'idée. Honnêtement j'aime beaucoup l'idée. Les Blue Marvel à gauche. On va voir ce qu'il va nous faire. Bon, on sait que c'est ça la plus grosse carte de sa main, c'est Blue Marvel. Donc ça veut dire qu'en main, ah franchement, on est pas mal, hein À ah, quoi que. Ça c'est juste un énorme ton. quoi. Ah dommage, on avait la combo. <rire> c'est frustrant en plus dans un match-up comme ça où il a que des petits points. Genre juste Dino, Zola, c'est instant win quoi. Ah c'est frustrant les écureuils, là je vous déteste. Euh... Bon, on va peut-être pas Dino. On est un peu dans le même dans la même situation, c'est un peu bizarre. Hein. Bah, je peux grider Zola à gauche sur Blue Marvel. Mais... <rire> c'est vraiment gridy. Je pense bon, c'est pas assez bon. Après il y a Clock qui fait des points. Clock Moon une connerie comme ça. Là je suis devant, là je suis devant. Techniquement je suis devant, mais avec Kazar il peut faire pas mal de points. Genre, juste Ant-Man, il est 4 plus 2, il est 6 points Ant-Man. Plus Angela, genre il fait 8, il fait plus 8 au mid hein, avec Ant-Man. Hein. Il a combien de cartes en main Il a 4 cartes en main. Ça fait peur. Hein. Ok. J'aurais joué hein, je pense. Hein. J'aurais pas euh, concede. Hein. Mais c'est vrai que l'avantage aussi de réfléchir c'est que bah, l'adversaire il peut abandonner. Et il va attendre un peu, il va pas abandonner tout de suite. Il va peut-être se dire bon j'attends de voir ce que fait mon adversaire. Et vu que moi je réfléchis pour jouer. Bah, à un moment il se dit ok je pars. Bon cool on a Nakia Black Panther. Et bon immo on va pas le jouer tout de suite. On peut le jouer T2 quoique. Non parce qu'on sait pas où on va, les effets réveillés ne se déclenchent pas à cet emplacement, bah on va Ebonimo à gauche hein, sûrement. Le raft, ah, Ebonimo à gauche. Bon, le Raft on va peut-être pas le gagner. Bon, on a Nakia, Nakia, Moon Girl Black Panther ça marche bien aussi. Oh intéressant, euh, on ferait ça et ça. J'aime bien l'idée. On n'a pas besoin de Zola dans ce spot. On n'a pas besoin de Zola. Après, est-ce qu'on se board lock pour le raft Oui, enfin, on se, ouais, se board... Location lock quoi, je ne sais pas comment on peut dire. On va voir. Parce qu'on l'a en même temps en soi, si on a une autre créa. Vous voyez, je... le... ouais, c'est ce que je disais là, on peut l'avoir en même temps. Mais je sais pas si ça a du sens. On a une grosse créa. Le problème, c'est qu'on ne peut plus jouer à gauche, quoi. Après, lui, il est boardlock aussi. C'est-à-dire que si en, en termes de puissance on gagne, bah on gagnera toujours, vous voyez. Donc on peut se dire qu'à droite, on va gagner aussi. Donc en vrai, ça me choque pas de faire un, un truc du style. Ouais, mais en termes de points, est-ce que je gagne tant que ça J'ai du retard. Ou alors je, je balance la Black Panther maintenant. Comme ça, je suis à 12. 13-14. Donc je, je gagne forcément ici. Et on essaye de se battre à droite. Ou alors, euh, je fais... le problème c'est que j'ai pas Zola. Donc, est-ce qu'il faut vraiment réfléchir sur un plan de jeu Black Panther à droite et Zola dessus Non, je pense que je fais ça. Hein. Faut juste pas qu'il y ait Nightcrawler ici. Top. Ah, Bishop, c'est gros, mais on a beaucoup, beaucoup de stats. Ah, oh, on a eu Zola, sérieux. Oh, je me fais troller. Hein. On a eu Zola à 0 donné par le Raft. Bah, après, on peut le faire quand même, hein, mais ça va juste. Amener des trucs à gauche, quoi. Non, mais c'est un, un troll, là, sérieux. <rire> c'est un troll, là. Bon, on a... On, a, on, on gagne au, au, au centre. Je fais quoi Je fais White Queen. J'ai jamais une White Queen à droite. Quelle horreur. Bah, en vrai, autant pas le faire maintenant. Autant faire juste White Queen et on attend. Comme ça, sinon il sait ce que ce qu'est notre truc, euh, notre carte à zéro. Et là c'est problématique. Terra, ok. La Zola, elle peut surprendre à gauche. Hein. En vrai, je pense que j'ai vraiment d'avance au mid. Ah, Dino. On peut tenter genre Dino euh, Zola. En termes de mana, il y a Strong Guy, euh, Moon Girl, sinon. Genre on fait euh, en termes de points c'est ok. On fait Zola pour que ça, ça aille à gauche. Et on fait juste Moon Girl, Strong Guy. Bon, c'est pas très combo les deux, mais ça fait euh, 11 points. Et il y a 6 à gauche. Comme ça, on joue un peu sur toutes les, les, les lignes. à voir si ça passe. Mais lui, il s'attend pas forcément au 6 à gauche. Alors, dans ce deck, il y a le collectionneur qui peut rentrer. Moi, j'ai essayé, j'ai trouvé que c'était pas si bien que ça parce qu'on joue pas toujours avec Moon Girl. Mais en soi, c'est jouable. Ah, on a perdu. On a perdu sur euh, sur Killmonger. Dommage. Bon, il a fait un sacré tour. La Serra, et à la fin, elle nous a ventré. Ce deck-là est très très fort. Hein. Ce deck-là, avec, euh, je l'ai vu pas mal tourner hein, d'ailleurs. Bon, après, voilà, c'est des decks pour le 3. Il faut les cartes, mais. Enfin, il faut Serra en fait. Il faut Serra. Enfin, que non, il faut pas forcément les cartes. J'essaierai peut-être de vous le présenter. Alors il... Mais en gros, avec Serra Strong Guy, c'est assez bien parce que Strong Guy, il est vite gros à la fin. Il est 4-4, mais en fait, il a 6 de puissance si ta main est vide. Donc avec Serra, ta main, elle se vide bien. Tu peux jouer des Swordmasters, des choses comme ça. Euh, bon Après, il a eu la Spectrum qui a carry. qui hein. a boosté ça. bon, ouais. bon En vrai, c'était une belle game de sa part. Il faut reconnaître. C'était une belle game de sa part, ici. Nous, on, a, on avait plusieurs plans de jeu. Le Raft, vous voyez, il nous a un peu posé problème, mais on avait d'autres choix. On pouvait laisser le Raft. Bon, si on, avait, si on, on savait qu'on allait euh, piocher Zola et qu'on allait avoir Zola sur le raft, on aurait laissé Zola, on aurait fait notre strat Black Panther et on aurait gagné, ça c'est sûr. Sur Le Black Panther, il arrive à 12, derrière il arrive à 24, donc il prend la ligne. Euh, ok doki, okay, bon. Le 7ème tour est plutôt bien pour nous. Parce que on, on a un deck combo, donc quand on a un deck combo, on veut un tour de plus. Et notre deck peut très bien faire Black Panther, Dino et derrière Zola en T7. Donc là, faut savoir juste où on va avec Okoye et Nakia. Euh, ok. Elle est là, on va dire. Ok. Ouais. Bon. Plutôt pas mal, ça. Est-ce qu'on joue Nakia maintenant pour booster des petits trucs Je sais pas trop. Ah, elle était vraiment pas évidente, la game d'avant. Je pense qu'elle est gagnable. Hein. De toute façon, dans ce jeu, toutes les games sont gagnables. Bon, pas forcément toutes, il y a des decks combos qui parfois vous roulent dessus, mais la majorité des games elles sont gagnables, c'est juste que parfois vous faites le play qui est bon au moment X, et puis en fait il est pas bon euh, en résultat oriented, mais il faut pas être résultat oriented. Wow. Euh, Est-ce qu'on fait Bonnie, Agent C'est des points, hein c'est 10 points. Comme play. Et bon agent Comme ça au mid on a une place On a juste une place pour notre Zola et Surtout que là on va piocher 3 cartes Bon ça va détruire un truc Mais c'est après le troisième tour donc normalement On pioche avant A et D'ailleurs est-ce que ça marche dans l'ordre De Key Barnes ah, Parce qu'on a beaucoup de points déjà On a 12 points au mid, hein. faut les faire les 12 hein. Ok on a un Black Panther Ça va détruire Ça aurait pu détruire les Limbes la Zola. Donc on fera Zola Black Panther à gauche. Et donc faudra gagner sur les deux lignes. Donc on fait ça, ça. Ou alors l'inverse. Hein. On peut faire l'inverse, on a le droit aussi. a hein. l'intérêt de faire là? Bah là, il va sûrement avoir beaucoup de points parce qu'il a Bucky Barnes. Je pense qu'ici je vais le laisser. Moi je vais faire ça et ça. Ah, là par contre c'est vraiment dommage qu'il y, qu y ait un septième tour. Parce qu'en vrai on a une curve qui est très forte. Vous hein. voyez, on a vite prendre Là on fait presque un peu la sortie parfaite. On prend beaucoup de points sur deux lignes. Une juste avec Bonimo, l'autre avec Angela. On a la Black Panther et la Zola qui permettent euh, bah de gagner facilement deux lignes. Je pense qu'on va Dino à droite. A moins qu'il casse le truc. Dino mais... là. Hein. Ouais, on va vraiment attendre Black Panther Zola à la toute fin. Ça ce sera 10, donc ensuite ce sera 20, vous voyez. C'est un Infinoch, le gars. Deathlock, ok. Bon, il fait plein de magie, il fait des points. Et vous voyez, là, ça, finalement ces points-là, ils sont un peu perdus. C'est aussi l'avantage de ce deck, c'est qu'il peut, il peut vraiment jouer deux lignes en fait. C'est vraiment un peu un deck de lignes. Et ça c'est quand même assez cool d'avoir un deck de lignes. Ok, le Black Panther. Et là on finit par ça. Devrait sensiblement être bon. C'est moi qui commence. Après il peut toujours euh, placer un Chang-Chi, mais normalement dans ce deck, il n'y a pas la Chang-Chi. Normalement dans son deck, il y a. Ben, il a pas là trop la place de Chang-Chi quoi. Mais bon, je peux me faire surprendre. Hein. Bah ben, s'il l'a il gagne. Hein. Si là il l'aurait mis à droite, je pense. Zola. Oula c'est risqué. Ben, il perd quand même hein. Il perd quand même. 16, nous on est 20. Vous voyez Voilà, elle, est elle était belle cette game parce qu'elle était parfaite. Et encore, elle aurait été encore plus parfaite s'il n'y avait pas eu les limbes pour le 7ème tour. Mais le dino, le dino a pu bait, c'est bête. Mais parfois, vous mettez une idée dans la, deck, dans la tête de l'adversaire. Et cette idée, elle reste l'adversaire. Et c'est pour ça que le collectionneur peut être bien dans cette idée-là. Mais en général, quand il y a Sentinelle, White Queen, etc. L'adversaire, il se dit, bon... Euh L'adversaire il se dit a priori il y a ben, ça reste sur cette idée de, de Dino et même s'il voit Black Panther il se dit bon il y a peut-être juste Black Panther parce qu'il y a Nakia et puis voilà il, s... il réfléchit pas à Zola. Bon peut-être que vous vous allez maintenant y réfléchir parce que vous avez vu le deck mais euh, bon on peut faire un T1 ça a du sens quand on a deux T1. Donc on va euh, agent au mid. On, plutôt, on prend l'info, on fait juste... À, euh, bah, autant faire Iceman. On va faire Angela, into Agent au Okoye. On verra. Remarquez. Pas forcément, ça va dépendre peut-être du lieu aussi. On va vous jouer une quartier, elle est détruite. Un peu chiant. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ok. On va juste faire Angela. En espérant qu'il ait un... Killmonger Ok Bon en vrai on peut faire euh... Ouais On peut juste Okoyer agent au mid, Mais c'est un peu bizarre Mais j'ai Zola Donc en fait Il suffit d'avoir Un seul monstre Bon c'est un peu straightforward Mais l'idée C'est vraiment de me dire Le mid, Je vais le gagner Avec ma Zola en fait, je vais faire mon monstre à droite, Zola, et je gagnerai à gauche et je gagnerai au mid. Mais je suis même pas sûr de gagner à gauche. Mais en vrai, si c'est Black Panther, je gagnerai à gauche. Le problème, c'est que. Enfin, je pense c'est pas mal. Même sur Dino, j'ai la Moon Girl. Je vais avoir quand même une main souvent en pleine à 6. De toute façon, j'ai pas un deck qui peut... qui peut vraiment gagner quand il y a le domaine de la mort. Enfin, j'ai pas de possibilité d'aller là à part avec Zola. Après, je peux toujours me dire, je vais être gros à gauche, gros à droite, et c'est tout. Mais un peu risqué, quoi. Oh, il a rien joué lui, hein. Wave. Euh, wave. On fait Moon Girl maintenant. Sur la gauche. Là, le Dino top des caisses sera bien. Oh zut ça. C'est compliqué à dos. Hein. vraiment compliqué. Oh. Toute ma vie. Oh, c'est tellement cruel. J'avais, hein. C'est tellement cruel. Ah oh là là, le Green Goblin qui détruit mon plan de jeu. Il était magnifique ce plan de jeu. Ah oh là là, quelle cruauté. À gauche, il va gagner facilement. Il faut juste pas qu'il qu puisse aller au domaine de la mort. Et il faut bourriner à droite. Ok. Il ouais, faut bourriner à droite. Il y a moyen. Hein ah, il y a moyen. Je fais ça. Euh, J'ai 17. Ah Mais là, il aura trop d'avance. J'aurai 17 d'avance. Est-ce qu'il va faire 17 d'avance ici Franchement, il y a peut-être moyen. Je peux pas aller à, au milieu. Ah, je peux aller. Ah si, si je fais Zola j'ai un 20 au milieu. Ouais, c'est que 20. Mais en vrai 20 c'est bien, ça fait un avantage de 20 au milieu. Je crois que je fais juste Zola. Écoutez, on va faire euh, Zola quand même. En espérant juste qu'il aille pas au milieu. Oh il va au milieu. J'ai peut-être gagné en vrai s'il va au milieu. Au moins qu'il storm. Oh ouais, je crois que je l'ai rect. Il va pas du tout à droite à moins qu'il fasse un truc bizarre au mid genre euh, je sais pas quoi Borg. oh wow bah ça aurait rien changé hein. si j'allais juste à droite ah non mais si si j'allais juste à droite je perdais donc là la Zola m'a quand même fait gagner okay, égalité là et l'idée c'était de gagner à la différence en me disant s'il si va pas au milieu j'ai 20 d'avance à enfin, non j'ai pas 20 d'avance à droite mais imaginez il bourrine à gauche j'ai 20 d'avance à droite et à gauche là il avait que 7 d'avance donc je me dis 7 pour trouver les 20 il faut qu'il fasse 13 Enfin, euh, euh, 14. Faut Il faut qu'il fasse 14 points. C'est dur, 14 points, avec 6 mana. Oui, c'est fort. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce jeu. C'est que... Mais ça, vraiment, je le dis dans toutes les vidéos. Et vous le voyez avec tous mes, mes builds. Hein. Euh, c'est que... C'est que les... Il y a des decks, parfois, res... entre guillemets, ils ressemblent à rien. Bon, c'est un peu insulté de deck de, de dire ça, mais... Euh... J'ai une copie de cette carte dans votre main. Ça a du sang. Du coup il y a des decks vraiment où on se dit bon c'est un peu bizarre, euh, le gars il a pas voulu jouer Dino, il a juste mis Black Panther Zola, mais vu qu'il a mis Black Panther il était obligé de mettre au Nakia et tout. Et en fait juste bah c'est des choses qui sont pragmatiques et qui sont puissantes quoi. Euh, ouais on va au mid. Hein. Ou alors on va, bah, le problème c'est qu'on a pas d'infos ici. Très problématique. Ok, donc là on peut faire, euh, on peut aller à on fera quoi, on fera Black Panther à gauche, c'est pareil, hein Black Panther à droite, on va le jouer, Iceman euh, à gauche, à droite, en fait il y a un côté surprenant qui est assez intéressant dans cette partie, c'est qu'en fait, je vais faire mon Black Panther à gauche et il va se dire, bon, il a récupéré un autre Black Panther et son autre Black Panther va sûrement aller à droite parce qu'il ne pourra plus aller au centre. Et en fait, il s'attendra peut-être pas forcément à Zola. Donc là, on va un autre euh, là. Ouais, on va faire ce play. Et vous voyez, il va perdre beaucoup de points à gauche. quoi Il a mis ses deux lézards, Ant-Man. Bah, C'est normal, il voulait récupérer la cuve de clonage, mais... Là, on aura 8 et derrière on aura 16. Donc on aura plus 16 au centre et plus 16 à droite. Je bon, pense ça devrait le faire. Sachant que là déjà le Juggernaut dit euh, man, tu vas tu vas au centre toi. Ada Ok. Le petit Black Panther. Et vraiment le côté. Ça c'est intéressant aussi, c'est l'idée de mettre une idée dans la tête de l'adversaire. Bon en plus l'avantage c'est qu'il est 8 mon gars. Je suis. Mon gars sûr. Donc vu qu'il est 8 il prend pas Chang euh, Chi. Et là le gars il se dit bon il a un Black Panther en main, il va le mettre peut-être à droite, je gagne facilement au mid, bah écoute man. Mon Black Panther il va partir d'ici, il va aller sur les autres lignes et ton Iron Man te suffira pas. J'adore ce deck parce que vraiment... Ça ressemble à... Enfin ça ressemble à rien. C'est un peu bizarre quoi par rapport au deck pool 3, aux autres pool 3 où il y a vraiment des synergies très précises, ou alors les, les, les, les joueurs ils jouent... Je pense vraiment que cette version... Elle est meilleure, en fait, que... Peut-être que ça, ça va vous faire, j'imagine, plus comprendre le deck. Même si je pense que les, deg... les games sont révélatrices. Mais je pense que c'est meilleur que le deck Wong. Wong, Black Panther, Zola, ou vraiment basé uniquement sur cette combo-là. quoi. Le fait d'avoir, en fait, plus de, de nuances, bah, je trouve que c'est plus intéressant et c'est meilleur aussi. Bah, là, par exemple, il pourrait snapper, le gars, peut-être. Bon, je sais pas si ça a du sens. En vrai, c'est un peu bizarre, mais... Le problème, c'est qu'il est. Enfin, le problème. Le problème pour moi, c'est que je risque de gagner que 2. Que je pense qu'il va, pas... va pas partir en retraite ici parce que j'ai de l'avance sur toutes mes lignes. Donc là, j'ai quand même beaucoup d'avance. Et là, j'ai quand même de l'avance aussi. Donc je pense qu'il va retraite. Mais je pense que s'il avait... avait un petit peu plus à droite, genre, je sais pas, il avait 6 ou 7. Et moi, 6. Avec son Iron Man, il passait à 14. Et avec mon Black Panther, j'étais à 16. Ouais, non, en fait, je pense que s'il pouvait tourner autour de Black Panther à droite. Si son Iron Man à droite gagnait mon Black Panther à droite, il serait resté dans cette game. Il aurait même peut-être snap. Et dans ce cas-là, ma Zola aurait fait gagner, vous voyez. Mais là, en fait, j'ai ouais, trop d'avance, là, de toute façon. Ah, pas une bonne nouvelle, ça, mais... Pas trop une bonne nouvelle. Bon, c'est cool, Nakia, elle va proc sur Black Panther. Bonne nouvelle, même si on pourra pas Zola. Londres au sinistre. Euh, en fait, il faut pas mettre Angela sur Londres. Parce que quand les cartes vont aller à côté d'Angela, elles vont pas proc. Bah, quand elle... Oh, ça c'est intéressant par contre. Euh, ça, ça vire. Pas là, pour le coup. En espérant que ça aille pas à gauche. Et là, on va Nakia au centre, Black Panther au centre. Oh là là, mais sérieux À droite, hein Et ça me va. Ça me bloque pas à gauche, quand même. Bon, c'est pas si grave, mais c'est un peu chiant, j'avoue que. Tap. Ouais, je risque d'être bloqué à gauche, mais j'aurais quand même beaucoup de points au centre et à droite, donc j'y crois. Nakia au centre. Allez, Nakia, tu vas à droite, s'il te plaît. Ouais, ce sera Black Panther au centre. Et puis, euh, en espérant que ça, ça aille à droite. Ouais, ça fait beaucoup de points. Hein. Ok, super. On a le Black Panther. Est-ce qu'on le garde On peut le mettre en mode surprise. Ouais, mais le problème, c'est que s'il me joue un autre gobelin là. Genre le gobelin à 5. S'il me fait le gobelin à 5 là au centre, j'ai quand même. Euh, j'ai vraiment euh, le sel. J'ai le sel hein. et le seum. Hein. Donc non, on va faire le Black Panther tout de suite. Il est très très gros. Après, il a l'initiative il a donc il peut jouer un Cosmo. Il peut jouer des trucs un peu chiants peut-être. Ah non, mais je suis bête, je lui donne ma main. Ah merde, je lui donne une sentinelle à 2. J'ai oublié que je lui donnais ma main. Est-ce que c'est grave ah, Je pense que c'est pas grave parce que j'ai beaucoup beaucoup beaucoup de points. Genre. Ah non, mais je lui donne une main sans chang chi oh, C'est bon, j'ai gagné. Bah, je sais pas gagné, mais... <rire> Easy Ok. Bon. Bah, j'ai sûrement gagné, non bah, À droite, j'ai forcément gagné. Et au mid, il faut qu'il mette un truc. Après, il peut mettre juste la sentinelle au mid. Bah, il fait pas d'autre chose à côté. quoi. Et Il met la sentinelle au mid. Et puis la... C'est chiant cette sentinelle. En vrai le problème c'est que s'il fait sentinelle au mid et que la sentinelle elle va à gauche, j'ai perdu quoi. Moi je pense qu'il faut juste vision à gauche mais en termes de points c'est ce qui m'a l'air d'être le plus cohérent. Hein. À droite de toute façon c'est... C'est ça. Hein. J'ai 9. Après j'ai 9. Hein. J'ai 7 plus euh, 2, j'ai 9. Par contre, s'il fait Sentinelle au mid dès que ça va à droite, j'ai gagné. Ouais, parce que c'est dur de, de, de gagner à gauche et au mid pour lui. Il a quand même 6 points de retard. et.. Il a le Dino après. Hein. Mais le Dino ne fait pas gagner. Genre Dino au centre qui va à droite, ça fait perdre aussi. Enfin, je pense que Dino est en vrai meilleur que Sentinelle. Dino, il est 11 et il va à droite. Il gagne à gauche. Sinon, ça faisait 11 à gauche. Ça faisait 17. Vous voyez, son Dino, même s'il allait à gauche, je gagnais en fait grâce au point des... Ça, c'est intéressant. On va faire les petites missions. Ça mange pas de pain, encore une fois. Utilisez votre or. Pour euh, refresh les missions. C'est le mieux. C'est le plus rentable. Si vous voulez dépenser de l'argent dans le jeu, vous achetez de l'or. Et avec cet or, vous faites des refresh de missions. Euh, ça, le dédain, j'ai. On va à Jean. Bah En vrai, euh... ouais, non. Hein. J'ai failli aller à droite avec mon agent en mode même s'il survit. Enfin, genre s'il meurt, c'est pas si grave, mais quand même. Ouais, c'est bien d'aller sur la tour Stark en plus. Bon, on a notre combo. Faut juste que le lieu à droite soit un lieu accessible. Comme bon, ça, on aura Black Panther, Zola et on essaiera de mettre des trucs avant en mode euh, je fais avec de présence quoi. Les cartes de coup, 1, 2, 3, ne peuvent pas être jouées ici. Bah c'est pas très grave. On peut Doctor Strange et ramener. Mais non on va juste faire ça. Ou alors on fait Strange. White Queen. Strange ça ramène des trucs. Et c'est dommage là, il y a la tour Stark. Ou alors je fais Strange ici. Je crois que je vais juste Strange ici. Mais ah ouais, White Queen à gauche, c'est bizarre mais. Math Mathématiquement c'est ok comme play. Je pense c'est un 75%. Donc là l'idée c'est quand même de profiter du strange qui va être 5 de puissance avec la tour Stark. Euh je peux Moon là. Hein c'est pareil non Bon White Queen c'est mieux. Du pas Dino. Ouais c'est ça aussi qui est intéressant ici. Là il a Iceman. Donc là on pourrait se dire ah zut. On a notre... ouais, typiquement c'est le spot où vous voyez quand on prend Iceman sur des dinosaures, ça casse tout le deck euh, en pool 2. Bah là pas tant. Là, pas tant parce qu'on a Black Panther Zola. Je sais pas ça va suffire, mais notre truc il sera 16 au centre. On va voir. Après, on a Ultron qui peut être rigolo. Bon, le truc c'est qu'il qu qu va à droite. Le truc c'est qu'il va à droite. Non, on va faire ça, plus 16. Pff. Là, j'ai du retard. Hein. Un peu de retard. Ça m'ennuie. En même temps, je peux pas essayer de challenge le Red Skull. Je pense que c'est trop fou. Ouais, je pense que c'est trop fou d'essayer. Bah, si, remarquez ça, ça a... challenge le Red Skull, mais ça fait. Ouais, c'est un peu greedy, quoi. En fait, la question c'est où il va aller. Est-ce qu'il va bourriner au mid Est-ce qu'il va essayer de contester à gauche Il va partir Victoire. Moi, j'aurais. Su... Je... je pense que j'aurais fait le play, on va dire, un peu straightforward de Zola à droite. J'ai un 16 au centre, et bon, à, droite, à gauche, j'ai toujours gagné, mais. Et vous voyez, ça pose question sur le, mon placement de... Comme ça va trop vite les points. Donc. Sur le placement de, de ma White Queen, est-ce qu'il fallait pas inverser Le problème c'est que... Ah non, en vrai là j'ai pas beaucoup de points parce que j'ai il a fait son Killmonger qui m'a tué euh, deux créatures au centre. Et les créatures n'ont pas pu profiter justement du... Euh... Les effets continus sont doublés ici. On fera Dino à... Ah non, on peut pas Dino à gauche. Dino à droite pour qu'il ramène à gauche. Hop hop hop hop hop hop. Est-ce grave Pas tant. Donc c'est ça, hein. C'est Dino à droite qui sera ramené à gauche. Les effets continus sont doublés. Ouais, j'aime bien l'idée. Donc là, je vais au coy agent. Bon, au mid, on peut mettre des trucs aussi si on veut. L'avantage c'est qu'il mettra pas beaucoup au mid donc en fait juste le dino au mid il fera sûrement gagner. Faut juste piocher la Zola mais en vrai c'est pas mal. Hein. Je fais ça et ça, ça fait des points. Bon, il faut aussi avoir des cartes en main, mais. J'ai la sentinelle, je peux aussi garder des cartes. Je peux aussi piocher le Black Panther. Mais à gauche, il pourra pas se battre, je pense. J'aurai trop de points. Là déjà j'ai beaucoup d'avance. Sur négative, on va le garder en main. Bon, c'est pas mal, vous voyez, il va à droite. Donc, il bourrine un peu à droite. Il a déjà 12 points à droite. Et nous, à droite, on va laisser la ligne, en fait. C'est vraiment un deck de ligne. Hein. C'est cool. Hein. Bon, il a plein de mana. Ça, c'est problématique. Ok, ça, ça mange pas de pain. Ouais, ça mange pas de pain, le petit sentinelle. J'avoue que la Moon Girl aurait été incroyable. Mais... Euh... Le dino sera très gros. Et là encore une fois il peut... Enfin encore une fois. il Faut que j'arrête avec cette si parfois n'est pas du tout justifié dans mes phrases. Mais <rire> là il va... passer bah, encore une fois parce que je l'ai dit tout à l'heure. Là il va rien mettre. Normalement. T... Quoi qu'il met maintenant. Mais il aurait pu ne rien mettre et mettre que à partir du t 5. Et là ça aurait été bien. Deathlock. C'est ça que j'adore. C'est que franchement un dino ici... Ça s'attend jamais à voir Zola. Là, franchement, j'ai juste la texture classique du deck Dino. Et sauf que j'ai pas Moon Girl. Donc, lui, dans sa tête, c'est ok. T6, c'est Chavez. Et ce sera pas de Chavez. Après, il faut quand même faire gaffe. Hein. Voilà, il joue comme s'il essaie de se battre au mid. Ça fait un peu peur. En vrai, il y a peut-être des alternatives. Hein. Sans blaguer. J'ai quand même envie de me battre au mid. Moi, je pense que le mid, il va pas se battre et qu'il va plutôt essayer de se battre à droite. Et j'ai pas trop d'infos. Enfin, c'est dur de dire. C'est dur de le dire, quoi. Mais je pense que lui, il va tourner. Il va pas tourner autour de, de Zola. Il va pas tourner autour d'un deuxième dino parce qu'il sait que j'ai pas joué Moon Girl. Donc là, il va s'attendre souvent à Chavez, j'imagine. Ou alors un T4 plus un T2. S'il s'attend à Chavez, en vrai, est-ce qu'il va pas au mid hein Non, parce qu'il perdrait à droite. Non, si j'ai juste Chavez, il perd quand même à droite. Donc peut-être il va aller à droite, lui. Je sais pas. Moi, je le vois bien mettre un petit truc à droite, vu qu'il a Angela. Donc je pense que je vais quand même faire mon Zola. Et puis, on verra. Hein. Je pense qu'il y a un côté surprenant dans ce play. Hein. Est-ce qu'au mid, on arrivera à le battre C'est la question. Pas mal au mid. J'ai hein. 19. Le Chang-Chi. Donc ça veut dire qu'il a juste un tout petit truc au centre. Et vous voyez, il passe à 15 au centre. Et on l'a gagné parce qu'on a tourné vraiment autour de son. Là, cette game, elle est magnifique. Elle monte vraiment le deck. Hein. Mais je trouve que le deck, là, il, il, il tourne assez bien. De toute façon, il tourne bien de manière générale. Hein. De toute façon, le win rate, c'est aussi fait pour ça. Hein. Pour euh, s'enlever de l'idée de qu'un deck euh, ne gagne pas parce qu'on perd une game. Ou... Vous voyez Alors, tu fais tes 20, 30, 40, 50 ou 100 games. Et quelle que soit ton impression sur le deck, à la fin, le win rate, il, il ment pas, quoi ton deck c'est marqué 30% de win rate et que t'as enchaîné euh, 3 wins à la suite, bah, ça veut quand même dire que t'as que 40% de winrate. Bon. Bah, écoutez, ça va être une game rigolote, hein, avec le district, parce que là, on n'est pas du tout sur des... Bah, on va pas pouvoir... Oh, waouh, incroyable. Bah, écoutez, on va jouer euh, Dino, Dino, hein. Oh là là, il y a le leader. Leader, c'est dingue. Leader, c'est incroyable comme carte. Leader, c'est magnifique. C'est tellement puissant. D'ailleurs, j'ai remarqué que quand j'étais vraiment largement devant et que mon adversaire il snap quand même à la fin, parce que moi je snap T1, mais quand mon adversaire il snap à la fin, bah franchement, j'irais presque 70 à 80% du temps, c'est leader qui est joué. Et que le gars il se dit, bah avec leader je gagne. Donc essayez de... Vous voyez quand vous... Genre Avant de jouer, vous attendez un peu. Si vous êtes vraiment méga devant et que l'adversaire il snap, partez... enfin si vous êtes en pool 3, hein, partez du principe qu'il y a un leader qui va être joué. Et donc vous pouvez essayer de le contrer le leader. c'est vraiment pas fou. Hein. Sentinelle, euh ben. je vais le mettre à gauche parce qu'en vrai on pourrait jouer... Euh ah non on peut pas avoir Zola, c'est District X. Okay. <rire> c'est RNG hein. pour avoir une Zola dans le deck. Hein. Je pense que là on est pas mal, on fait une sortie d'Ino. Ce qui donne la stabilité de ce deck c'est qu'il y a vraiment deux decks en un, mais les deux decks ils vont super bien ensemble en fait. Bon je me répète mais Donc on va, faire, euh, on va faire des points, hein, ça et ça. Bon ça défausse le Patriote mais ça fait des points. Ça c'est la plus petite, hein. défausse la carte au coup le plus bas, ça défausse le Patriote. En vrai il y a des chances qu'on fasse leader au centre, hein. on fasse juste un dino et leader au centre pour 6. Et là l'avantage c'est qu'on fait 8 points à droite. Ah j'aime trop ce deck franchement. J'aime trop trop ce deck, je le trouve euh, tellement équilibré, tellement relou à battre. Souvent en plus l'avantage c'est que vu qu'on fait des points, on a l'initiative. Parce qu'on joue quand même des trucs contrairement on va dire à la version Black Panther Zola qui parfois n'a pas forcément de curve avant. Nous on a une vraie curve puissante, donc vu qu'on a l'init, nous on fait Zola avant lui quoi. Je pense bon, que c'est pas mal ça. Je pense que Dino est mieux. Mais... En vrai on va juste Dino à gauche comme ça on est sûr de gagner à gauche. Le Bishop il va, il peut monter à plus de 6. Comme ça, on lui dit, mec, Le Bishop il gagnera pas. Oh! Renan, oh c'est pour chaque carte que j'ai en main. C'est relou ça. Renan, oh c'est plus 2 pour chaque carte que dans la main de votre adversaire. Bah, je vais faire leader ici. Hein. Au centre. Hein. Advienne que pourra. Bah, en vrai, j'ai un peu d'avance. J'ai une énorme carte que j'ai pas dans ma collection. En plus, c'est agréable. Et euh, je suis devant à droite et à gauche. pas trop ce qu'il va m'inventer, mais. Ouais. Oh là là. Ça change rien. Hein. La tour fisc. À gauche, je suis devant. à droite, je suis devant. Et finalement, au milieu, je perds comme euh, prévu. Et écoutez, ça gagne ce petit paquet. Hein. J'en fais une petite dernière. Et on n'a pas gagné beaucoup 8 points On a fait beaucoup de 4 On a eu un énorme, un énorme win rate en vrai Mais on peut passer infinite on peut... Bon après c'est pas incroyable de passer infinite Mais juste... Faut juste farmer un deck fort quoi C'est vraiment pas une histoire de carte. C'est pour ça que je préfère encore le dire, mais c'est vraiment pas une histoire de carte. Parce que vous pouvez avoir un deck pool 2, typiquement le deck dino pool 2. Vous le jouez en pool 3, vous passez une finite. Même si vous avez, même si vous jouez contre des pool 3. Parce que, voilà, je répète, mais il n'y a pas de Chang Chi en pool 3. Très peu. Ok. Bon, la main est un peu lourde. Hein. La main était un petit peu lourde, là, ça sera juste T3, T4, T5. À moins d'avoir Zola et là, ça donne de la rondeur à la main, de la puissance surtout. Euh, ah dommage de ne pas avoir eu ce T2. On va voir ce que ça donne mais... Bon, Nakia l'avantage c'est qu'elle booste la White Queen, donc j'ai quand même 10 points avec la Queen. C'est quand même pas mal 10 points au centre. Bon ça suffit pas en vrai. Tellement de retard. Oh wow. Non. Pas mal là. Attends, est-ce qu'il faut Moonger Maintenant je pourrais plus, ré... pourrai plus Dino. Je crois que je veux juste un White Queen à droite. En me disant il faut que je gagne à droite. Et derrière je bourrine à gauche. Bon en vrai c'est pas si mal. Pour le coup parce que ça veut dire qu'il y a deux lieux. Et je pense pas qu'il puisse faire 10. Dix... Après il a le Nightcrawler qui est chiant. Mais c'est justement on va sur la ligne du Nightcrawler. Bon en vrai c'est pas si mal cette montée des eaux. Death Jones. Bon ça fait égalité à part s'il enlève Nightcrawler. Oh on aura le Magneto tiens. Magneto qui ramène la Jones à gauche. Oh c'est gourmand En plus c'est avant qu'il joue, donc ça va ramener la Jones à gauche. Oh c'est trop bien. Ça va le bloquer. Oh, il est incroyable ce magneto. Et ça veut dire que la ne va pas prendre ses 4. Je gagne forcément à droite. Et en vrai, je fais aussi beaucoup de points. Et je lui mets des merdes à gauche. Bah je lui mets des merdes. Je lui mets un 3-2. Un 3-4. Un, un 4 de puissance. Un 4 de puissance. Derrière, moi j'ai mon dino. au Black Panther à 12. Mais je pense Dino sera meilleur parce qu'il est à 7. Et j'aurai euh, 5 cartes en main. Il va être à 7 plus 10, il sera à 17, le dino. Ouais, j'aime bien cette idée. Hein. J'aime bien cette idée, je pense que c'est fort. J'aurais presque pu me garder Magneto à la toute fin en mode surprise. Mais je pense pas que ce soit bon en fait. Et que je pense que ça m'enlève du win rate sur cette partie de faire ça. Voilà, bon, là il y réfléchit. C'est pas évident. Hein. Des choix qui sont bien techniques pour lui aussi. Surtout qu'il sait que je lui ai volé Magneto et que le Magneto coûte pas cher. Ah non, mais il va faire Magneto aussi, non Là, il est bloqué à gauche. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Kingpin. Ouais, il a perdu. Il a perdu parce qu'en fait, je vais me bloquer à gauche pour pas qu'il puisse ramener My Queen. Parce que là, en fait, il va. Donc, Kingpin, c'est quoi C'est Tour Fisk, en fait, lui, c'est Fisk de Dardeville là. Le méchant de Daredevil. Très oh, bonne série, d'ailleurs, je vous invite à la regarder. Si une carte est déplacée ici, autour 6, elle est détruite. Donc, en fait, il va magnéto, il va ramener la queen au milieu. Mais il ne peut pas le faire si je bloque le board. Donc, en fait, là, il a 4 de différence. Donc, en fait, j'aurais sûrement fait, genre, je sais pas, euh, moon girl, sentinel. Je gagne à gauche. Ah, ça a quand même marché, Jones. C'est pas bizarre. Euh, donc, je, je bloque à gauche. Et, et comme ça, la queen, elle peut pas se déplacer... Ah non, mais de toute façon, je suis bête, il peut pas jouer Magneto à la fin. Je pense qu'il coincide pour ça. Mais dans tous les cas, je voyais, je compterais son play. Oui, dans tous les cas, je gagnais. Bon, j'en fais une petite dernière pour la gourmandise. et Écoutez, si vous voulez me passer une finit, ce sera en stream. Je vous invite à venir en stream. Euh, le planning cette semaine, c'est lundi-mardi, euh, Marvel Snap, mercredi BG, jeudi Marvel Snap, vendredi BG. Bon, snap euh, T1 avec une main. Ouais, remarque, j'ai Sentinelle Naka. Ok. Voilà, j'avoue que je suis vraiment très, très étonné de, du winride du deck. Hein. Il est assez incroyable. Bon, est-ce qu'on fait... Ouais, peut-être Angela au-dessus. Autour 6, aucune carte ne peut être jouée ici. Donc, on va plutôt bourriner au mid et on fera Dinozola à droite. Là, On est bloqué à cause des écureuils. Ici, c'est chiant. Incroyable. Ouais. Nakia ou en. On... Le truc c'est que. Est-ce que Nakia est meilleur que Sentinelle Pas sûr. Hein. L'idée c'est d'avoir toujours un max de cartes en main. Nakia elle donne plus 4 au dino. Non, elle donne plus 4 à une Sentinelle que je vais pas jouer. Techniquement, vous voyez En fait, ça booste une Sentinelle que je vais pas jouer. Ça c'est chiant par contre. Ça c'est pas agréable hein faire Est-ce que je fais quand même la queen Mais ça veut dire que j'ai un dino qui est, tout plus, qui est un peu plus petit Ou alors je pioche hein. et Ça veut dire qu'on joue pas avec dino En gros on fait... Ouais je pense que je vais aller à droite pour gagner ouais, c'est un peu bizarre mais ça veut dire que je joue pas avec Zola. En fait si je joue avec dino mais je joue pas avec Zola Ouais on va faire ça Là on pioche deux cartes On peut quand même le faire mais c'est greedy quoi Je suis pas sûr que ça ait du sens je pense que juste le dino me fait gagner au mid. Et après il va falloir créer un truc. <rire> Sachant qu'il va sûrement Destroyer. Professeur X. Et il va Destroyer à droite. Nous, on gagne au centre. Et maintenant est-ce qu'on bat Destroyer à droite C'est la question. Il va Destroyer à droite. Comme ça c'est lignes ne meurent pas. Destroyer c'est 16. Nous on a 6. 6 et 2 8 8 et 8, 16 donc c'est un écart de points qui va compter vous voyez je vous remonte le spot vu que c'est la dernière game en gros bon, on considère qu'il a Destroyer, Destroyer c'est 16 moi j'aurais fait euh, bah, agent Black Panther donc j'aurais 8, 8 plus 2, 10 plus 6, 6 enfin 16, donc lui il aurait fait Destroyer au centre, donc Destroyer ça ça détruit pas ça parce qu'il y a Armor. Et ça détruit pas ça parce qu'il y a X. Donc en gros, ça fait 16 contre 16. Sachant que j'enlève deux cartes de ma main, mais j'en récupère une. Donc lui, il passe à 15. Donc en gros, c'est 15 contre. Enfin, euh, euh, c'est 23 contre 15. Et là, toujours 5 contre 2. Donc j'aurais gagné à l'écart, vous voyez. Bah écoutez, j'ai fait que gagner presque. C'est incroyable. Franchement. Magnifique, hein. J'ai presque envie de passer. Euh... Allez, on passe. Hein. On, on passe euh... Infinite sur cette game ou alors on passera Infinite en stream. Plus tard. Bon, J'ai une jolie main. Pas forcément bien pour nous ça. J'ai une jolie main. On a une curve quoi. Iron Fist. Le déplacement ça peut être un peu chiant. Voilà Zola. Je pense qu'on va faire le truc euh, tricky qu'on a fait tout à l'heure avec euh, à gauche euh, soit Black Panther soit... Soit, Zo soit euh, Dino. Lui il va sûrement mettre des trucs au, au centre. Bon, on va voir. Ouais, ah, ça c'est pas grave. Ouais, c'est Angel Ah mais Nakia, je crois que c'est Angela au centre Un mais... peu bizarre quoi Nakia à droite Je crois qu'on va juste Nakia à droite enfin, Après il faut le Black Panther hein. Ou le Dino. Storm. Storm, ça casse le plan de jeu euh... Là tout dépend ce qu'on pioche là maintenant J'en pioche un monstre Non mais ça change rien Je pense qu'on va à gauche en fait avec ça ça change rien Ça change absolument rien Genre bah, l'idée c'était de faire l'inverse Genre mettre plutôt White Queen au centre Et le Black Panther à gauche Ou le Dino à gauche Et ensuite faire Zola Et ramener euh, Et on va bah faire ça Je pioche Un M dal. Ok On a le Dino Donc Dino au centre juste je crois qu'on va vraiment jouer sans, pas sans réfléchir, mais de manière très, je pense que quand il y a clock, c'est un peu tricky comme quand il y a New York et qu'on peut se déplacer. Et en fait, il y a un peu des écoles, soit on ne se déplace pas du tout, soit on se déplace, enfin si, non en vrai il y a plein d'écoles parce qu'on peut aussi un peu se déplacer en fonction des textures, mais je trouve que la chose la plus difficile pour l'adversaire à contrer c'est quand nous on se déplace pas, c'est quelque chose qui va peut-être pas forcément, euh... va pas forcément y penser. Bon il a sûrement Amdal hein. Oh merde, ça casse tout ça. Oh merde, ça casse le délire ça. Ah non, ah si, ça casse le délire. Euh bon. Il a snap. On a gagné. Je suis de... On va regarder. Est-ce que Zola qui va Dino En fait le truc c'est qu'est-ce qu'il va Amdal à droite Il va Amda à droite. En fait, s'il est à droite, il gagne à gauche. Il ramène les fist clock. Il gagne à gauche. Nous, on gagnera à gauche avec Dino. Et on gagnera à droite. En soi. Hein. Ouais, je pense que j'ai une chance sur deux de gagner. Sachant, là, typiquement, on est sur le 2 sur 8. 2 sur 8, c'est 37%. Là, je pense vraiment que j'ai une chance sur deux de gagner. Ouais, c'est ça. Hein. Je tente. Ou hein. c'est fou. Ah je tente Donc là c'est Amda à la droite lui Ah j'ai perdu Écoutez on finit sur moins 8 Fallait que ça arrive Ah non ça va chez lui Oh attendez j'ai pas pensé à ça Attends mais a... euh, Je peux quand même perdre en vrai Ah pas sûr hein. Ouh Il y avait ça aussi ah, euh, En vrai Dino est-ce que Dino est mieux Ah, Dino est. Ouais. Oh là là, j'ai pas pensé à ça. Bah Écoutez, c'est le rang infinite avec ce deck. Et vous voyez, ça a fait que gagner. Hein. Magnifique. Et on a le d'autres cartes. Donc pour le moment, il euh, y a eu deux saisons. Je suis passé deux fois à infinite. Et là, cette saison, j'ai vraiment testé un milliard de decks. J'ai essayé de créer un maximum de decks dans la méta. Je suis assez fier d'ailleurs, parce que j'ai très... vraiment créé que des bons decks. Super. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Très bonne soirée. Venez vraiment en stream. Je vous invite à venir. Euh, ça me fait plaisir. Et avec 100 mots, vous pouvez me soutenir également avec euh, Amazon Prime. Ça, c'est sur Twitch. A très bientôt. Ciao tout le monde.